Vous vous verrez dans la nécessité de défendre vos actions ou essayer de résoudre un conflit avec vos amis ou vos collègues, ou bien agir en tant que médiateur pour négocier de la part d'un ami, d'un collègue ou de votre compagnie. Des craintes à propos de certaines relations pourraient s'imposer et vous vous verrez dans la nécessité de réparer ce qui a été brisé dans certaines de ces « relations ». Une relation de votre passé pourrait refaire surface, et ce, durant les prochaines deux semaines, et vous serez dans la nécessité de prendre une décision la concernant. Mardi et mercredi pour le Québec, mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau et les plus chanceux seront les verso Balance et vous, chers Gémeaux.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 Votre dixième maison. Vous vous sentirez poussé à réussir quelque chose avec votre fort sens de l'initiative. Par contre, il faudrait essayer de ne pas piétiner sur les pieds des autres ou sauter des étapes. Organisez vous bien et vous en sortirez facilement. Vous auriez l'opportunité de faire des revenus supplémentaires, surtout si vous travaillez dans le domaine des ventes et des échanges commerciaux. Les énergies sont très propices pour ce genre d'activité. Toujours l'impulsivité au niveau de votre parole. Évitez les confrontations car vous n'en sortirez pas gagnant, surtout au boulot. Dimanche et lundi pour le Québec Dimanche, lundi et mardi AM pour l'Europe, la Lune sera dans le bélier, votre onzième maison. Faire des nouveaux amis sous l'influence énergétique de cette période serait très facile. Mais avec la rétrogradation de Vénus, ces nouvelles relations seraient plutôt passagères et ne dureront probablement pas vraiment pour longtemps.